Jean-Jacques, je te dis, bah merde c'est le mot hein, qu'on doit prononcer, merde pour cette Olympia, j'espère être dans la salle et rire euh, à gorge déployée comme la plupart des spectateurs qui seront là avec moi. Et en tout cas, si jamais je voyais qu'il y avait quelqu'un qui ne riait pas à mes côtés, c'est de baf, parce que franchement je suis sûr que ça va être très bien et on attend ce retour.